Bonjour, bonsoir tout le monde. Tout dépend de l'air qui côté moment où vous regardez. Et puis, dans des vidéos, ça nous fait plaisir pour nous informer pour vous déplacer. Mais nous, aux gens qui nous tapent, nous avons un bon gentil mamite sans oublier ni mettre sur le channel Paola, Sofia Fiat TV 83. Opération échouée dans ton seul, trois policiers tombés en bas de balle, une blessé à qui on l'a pour qu'elle ait la pression sous cabane l'hôpital. C'est bilan. Opération la police menée, Jodi à la équipe, l'homme a frappé fort encore la police victime. Plusieurs policiers qui pétaient gourmets avec commissaire divisionnaire Pétionville, ils ont reproché les faits qu'ils pas de voyage en forme les policiers. Dans un moment, ils ont tapé le support et ils ont reproché le support. Ils ont le de commissariat. Tandis c'est lui qui la cause, plusieurs policiers victimes en mais équipe vite l'homme là, nan, ton seul nous connecter, débarquer vers 4 à 5 heures le matin comme ça. Léo envahi plusieurs localités, crase et craille, et puis mettez du fait. Mesdames, et Messieurs, en pile, information, nouvelles-là. nouvelles. là, on nous entrer dans les détails. Information, yon, et si vous pouvez faire ça, songez à abonner ensemble avec nous. Plus de détails, avec information à venir dans les nouvelles-là, sur le réseau Paola. Faut que est-ce que le directeur départemental de l'Ouest est au courant de planifier l'opération. Parce que trois policiers morts, une porte disparue, l'autre a blessé. Nous ne pouvons pas lire les policiers à la bouche comme ça. faut qu'il y ait responsabilité qui fixe et nous souhaitons que, effectivement, dans ce passé, là, il y a des responsabilités fixées. Tout le monde qui doit prendre sanction, prend sanction parce que nous pas à livrer les policiers à la bouche. C'est la police. Il faut que le directeur départemental de l'Ouest est au courant de planifier l'opération. Il faut tout. Est-ce que c'est une opération qui est sortie directement dans le commissariat Pétionville qui permet que les ça mourir dans la condition que yo mourir Nous souhaitons que des lumière qui fêtent sur ce passé, là, parce que trois policiers morts, une porte disparu, l'autre a blessé. Nous n'avons pas les policier à la bouche comme ça. Mesdames la société, comment nous est? Ouais, petit ça sous l'écran. Monsieur son criminel pas tenté de tomber là. Alex n'a pas gardé sur l'écran. Monsieur tuyez les policiers pareils. Monsieur civil, les civils, tu n'importe monde qui parle de forme tête Il vit de Souvenez-vous dans zon nan la zone là, monsieur, pas qu'on est dans la zone sans poser question vide Balzo Eh bien, il n'y a pas de actions de passer Bétionville. Non, monsieur, toujours cité là-dedans. En pile monde assassiné. Et vous ne pouvez pas faire un pile qui est levé contre monsieur. Ces deux jeunes, monsieur, t'es tué. Tout près, kai Manadje et Katoa, Kirillet Thomas, deux jeunes, monsieur, t'es tué, tout près, Zonza. Gustave Agdani. Après ça, monsieur Alain, dans Jacquet, monsieur yé on lot. Bon, ma boutique là. Dévanger tout le monde qui a regardé. Monsieur, font l'autre crime qui est pire, grave toujours. Monsieur, prend une motocyclette qui sortit sous Tabaravelle pour mener sur route, frère. Le monsieur Rivet, il un chauffeur à 100 goudes. Peut-être que le chauffeur n'a pas de connaissance qui est snipoté. Et nèg, ça aussi, il n'a pas de Il a fait un crime, mais il gens ne connaissent pas qui est Et puis, là, monsieur Rivet, il va un chauffeur à 100 goudes chauffeur a pas chauffeur a dit monsieur non il coûte pas à côté sans goutte faut payer plus sur route frère tout le monde a regardé monsieur il a fusillé fusiller chauffeur Bah yo bill attendez oui monsieur prend chauffeur elle prend moto la sous tabar là nèg la mené en l'air route frère li bal sans goutte a arriver chauffeur pas d'accord peut-être ça seulement Mi rale réalez amni li vide balle sou faire motocyclette là. Bon m'tare, ramen ouais. Ouais, m'pa dire la police on bagay là avant m'fini. finir. de neg lorsque au tomber avez gen contrôle cadavre là. Tout prend li et puis la mairie vinn lever cadavre ça. Et puis la mairie a fait ça lavel ou bien que la police là gon espace que o mettez pour li. Et, conseil de gros chef gang, c'est pas malheureux, non, et pas abus. Chef gang connu de tous, il est tombé, confirmé même pays à où il tombé, et puis il a vidé dans la commune une ça. Un baga etc. Pral créer et, pral bay négri sous nous, pral fenterment, pral chant. Quand un chef gang tombe, quand -te y a tout nègre, pral réuni, chanter chanté enterment, qui chef? Qui est? Enterment qui est? Non. Comme dit la police encore. Conseil de chef gang n'a pas au tomber C'est tout et la mairie, qui propre à nous, a dit nègre ça, il a fouillé en côté. Gros trou, informé pays, bah nous images que les tombe vrai, et puis lager dans la commune. Et pas les nègres pour pas qui est famille, monsieur, qui tombe tombé, qui a crié pour mal, Arrêtez tout! Pour complicité, pour association de malfaiteurs. Parce que son pays difficile. Vous comprenez? Son pays n'a pas un kout, mais en balayant en tout niveau. A des affaires à baye bandit on bandit tombe, j'en pour le boucan et tout n'est pas savan, bandit tombe, et puis, ouais, pas savan, le barré, pas comme ça. Bandit tombe, tout est la mer fin vin prendre Ou bien, si nous a pas la mer pa, la brigade doit appeler tout, la brigade doit faire, si nous va pas la mer cherchons côté nous même la police gagne hein, spécialement pour ça, et puis y a la en côté, vous comprenez, et puis la gagne tes souyons. non? <laughs> j'en ai regarder, monsieur là. Monsieur sont au que me dénoncer ici a depuis plusieurs temps d'ailleurs m'a pas raté en occasion l'homme d'a dénoncé 95 pour me pas dénoncer monsieur tout parce que c'était associé Negsayo c'est yo même qui fait et défait dans Petionville. Il va vous en raison de contacter tout le magistrat de là, Normal. Parce que à l'époque, Tigre, était là. c'est monsieur qui coordonné le marché, tout le marché de Tigre. Il va être chef petit. Donc, il y a y <laughs> là, y piti, un moment arrivé, monsieur qui c'est Alex, Monsieur était même gâté problème à Tigre parce que Monsieur était prend prendre dans territoire à Tigrec. Parce qu'on connaît, que ça a toujours à bataille pour territoire. Monsieur était te voulu contrôler une série de zones que Tigre n'a pas voulu. Mais toute zone, dans le bon ben, dans le bon pour parler de commandant général Alex, tout le monde se met en tête parce que monsieur c'est effectivement un général. Et ce n'est pas qui jouait. Monsieur tué mon pour n'importe quel détail. Monsieur est tellement cruel, nous avons raconté l'histoire de monsieur qui était capable de bon, oui S'il <laughs> si fait continuer faire comme ça. Mais monsieur pas fait ça seulement. Monsieur fait l'autre bagaille tout. Et bien, qui s'est passé, c'est que Monsieur son tellement cruel, je l'ai mon petit cousin qui a volé moto dans 95 ans. Et puis Monsieur observait petit cousin plusieurs fois que a plein de potait contre petit cousin, comme nègre qui prend moto mou dans l'air. Je dis petit cousin. Vous plein de N'importe le mot, son moto. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de Je vous, je suis allé vous, je dit je suis allé vous, je je suis allé vous, je on dit je suis allé vous, je suis allé moto il je suis Monsieur tellement cruel, je ne pas expliquer ça. Hein? Je dis, cousin, bon papier, mon Cousin, pas de papier. Je dis, m'baou, 5 minutes pour rouler, papier, mon Cousin, pas jambes, kabay, papier. Je suis râle, les amener, les fusiller, cousin, devant ma tante, qui est donc maman, cousin. Le maman cousin vient de l'opé pour lui dire Alex, pour qui ça Alex t'en prie. Monsieur fusillé, ma tante la, tout. <laughs> là tout. Eh yon en Monsieur fusillé, ni t'y cousin, ni ma tante là. À cause de mon monsieur Dimolon. Pour me montrer dans qui niveau, monsieur Courriel. Mais si monsieur te a fait ça, l'estiré, t'y volé. Ça n'était capable mal. Monsieur, continue à prendre un paquet de Je tue un pile dans à pétition ville pour n'importe qui détail. Je quand en a écrit dans la zone. Il y a plusieurs monde réunis. Et puis l'idée d'il boisson, là, le chef de base, l'île, monte, le pète et balle, ça a joué dans le jeu. Non, monsieur, cité un paquet de cas d'assassinat. Parmi eux, chauffeur, ancien de Justice, la rock Parmi les écrivains, ils ont tué l'autre bois. Non, monsieur, tu vous cité. Nous avons un policier BLTS. Ménage, monsieur, à l'ouel -well en Haïti. Ménage, là, vivre aux États-Unis. Ils sont dans El Rancho. monsieur, allez dans Harris Restaurant à Petionville. Là, le prennent un petit plaisir à ce ménage, là. Le simple fait que Alex Tella, lui, remarque M. Genzam Souli, sans poser question, le fusilier volusier, ou agent de LDS. Et pas petit garçon pitié, il a dénoncé pas de gens qui parce que M. son policier vestigien, pour promotion, Jusqu'à ce que, bah elle a dépassé limite. Tellement de plainte qui portait contre monsieur, DCPJ décidé de lancer un avis de recherche contre monsieur. En août l'année dernière, la police a tenté pour mettre les mains sur monsieur. C'est même dit que il dit, oh, y'a monsieur. C'était fake news. La police était couru courir Information pas confirmée il m'était dit paye non il va vrai mon sa yo t'a présenté à pas gagner pour la mais monsieur était blessé il t'a le soin correctement Monsieur t'es baillé l'autre bois on petit un après ça le retourne, puis chef Monsieur que tu es mon pirede c'est un pays difficile le monsieur retournait monsieur casse maintenant de CVJ. Alex. Écoutez, monsieur. Monsieur qui parle. Je ma salue le peuple haïtien. Et je salue le peuple haïtien spécialement. Bon, nous parlons Alex. Alex. Alex, policier. 26e 200. Bon, ben je habite dans le ministre. Bon, je vais très bref. Je vais demander si on se débarque avec le 10. Tout cette c'est terrible. Je vais me mercredi 17 août. Mercredi 17 août dans le coup vient dire pour l'amdi te une opération policière dans le bistro moi m'a dit non m'a dit c'est mentir il y a aucun opération la police dans le bistro on était attaqué par quatre individus en civil lourd lourdement armés et parmi quatre individus ça on est arrivé identifier Edouard Luxon alias Luxon anda anda à à à Real Maya c'est lui qui a dirigé Real Maya en débelé OK Samedi, mercredi, je me suis dit ça, je suis la caméra, ma de avec trois amis. Et, et, et, et, et que, comme je suis il dit, y une machine, Mazda, pick blanc qui campait dans la carwa Mais dit ça, et puis, puis, pendant je parle, je parle qui est à la tête. OK Luxon qui est à la tête. Je vais dire ça encore. Luxon c'est chef de gang Maya. Il C'est celui qui a dirigé en En sérieux. Si n'a, En sérieux. Si n'a y a gangs, pour gang, ça nous obligeons. obligé... Si soit il y a une autre gang, comme nous nous disons, pour ça nous obligeons, a obligé prendre gang pour prendre gang. En c'est nous sommes sérieux. Si nous faisons payer que nous faisons payer pays Nous disons que nous avons une autre gang, et bien nous prenons gang pour mener des gangs. Luxon c'est un Nous disons de l'opération policière ok Euh. là j'aime dire pas de jamgue opération policière parce que une opération policière c'est ce que n'a pas de bruit en tant que brigade de recherche cap là soit la première direction du mot notre unité etc ok ça m'empêche pas voler pas rien, heurter pas kidnapper nous avons la police à vide devant mes amis mais soit baisser les armes ou bien la police a été pour ça s'en faire ou bien courir pour nous la police à vide devant pour pour m'ta pour m'ta pour m'ta camper d'endier la police non moi je me cafond baga comme ça OK on t'a attaqué par quatre nègres, un civil qui voyait balle sous moi et puis après ça nèg fait film avec avec dossier au marché dit que on tué deux agents de CPJ s'il vous plaît de CPJ aux sont entité qui loyale démenti ça abdi attendez Parce que ce jour là m'pas tana la police même bien que de CPJ diguent quantité qui travaille en civil mais il y a toujours une jacket qui pour identifier que c'est UCD.. des uh, CBG il y a c'est CBG même là que il gagne jean, maillot mais toujours une il jacket là qui pour identifier que c'est des CBG mais ce jour là pas gagne ça même c'est histoire que il y a mon a dit que monsieur de agent de CBG de ce moment pris démentir ça il tirer chaise ça sous dos moi pas aller faire la police ce jour là moi fa bon, là faire quatre nègres civil qui vinn douiller moi bon Dieu celle là Chassou m'a m'a mouru. Et puis, yo yo, yo konemba m'a mouru, ça passe mal. Yo formule, yo envie, yo met dem. Bon, dat mou là, monsieur. Nous pas jamais ta vie, dem. Dat mou là, m'a pas qu'on a fait nous nous pas qu'on vole, m'a pas qu'on a bagole, m'a pas qu'on a mis C'est pas de baille, nous a pas si fly. Et y a metta vie. Et le pire, ça metta vie, y a kidnapping. Moui même avec lui, kidnapping. Kidnapping. Vol à me et qui sont encore et Associage Malifiteur, moi-même. Voilà, c'est pas mal. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde fonctionne très bien. Très, très, très bien. Et ceci, ce que tu la première fois, ça fait. Voilà, c'est monsieur. Qui s'en ça s'en Monsieur, pour... en pas fini avec s'en s'en s'en le non, ça nous pas moi, je pas gêné. Je non jamais pas pas gêné. Je pas jamais Je pas Je ne suis pas gêné. pas gêné. pas Je ne suis pas gêné nous avons désengagé, nous avons couru, ou bien nous avons quitté arrêté. Nous avons fait ça. Et à deux de CBJ, de tant pris, s'il vous plaît, On que voir m kopen? M kopen ben pa demantir, eleger, pas Vous comprenez Nous pas jamais ça, nous pas démentir Même si nous des entités qui sont loyales, de pas quitter, pas quitter. non, que nous n'avons pas tant pris. Parce que nous reçu une plainte contre Alex, qui participe à kidnapping. Et nous, je vais retirer ce téléphone Alex dans ce dossier de, de kidnapping. Nous, nous je vais recevoir plainte contre Alex pour dire Alex de voler tel bagaille. Tant pour monsieur, nous, on n'a pas fini à journée de le pays. Moun Pétainville, nous voulons comprendre ce que vous avez. à qui ça lié. Bon, mais mais euh, et que je vais retirer, mais on ne parle pas. Mais Dieu soit loué et... Pour victoire, je vais Mla. Je toujours pour mm -hmm. véritable... mm -hmm. uh, Pétionville. Mm -hmm. mm -hmm. bon, okay. En vérité, je toujours pour Monsieur. ça. faire pas ben, un problème. Merci beaucoup. Merci, Ampilou. Vous pouvez toujours vivre avec nous. Oui. Jusqu'au jour avec nous. Jusqu'au Alex là, mm -hmm. Alex pas mourir. ça c'est tête calme. Non, Alex là, Alex pas mourir. Ça c'est l'heure où tu as fait premier attaque là. Nous crois que c'était en date 17 août passé. La police te débarqué en l'air, bon, soi disant opération. Il y a deux mouns qui te tombent en bas-balle. Le jour où dit, c'est policier, on va c'est le ça la police pour l'obliger décréter la permanence pour joindre Alex. Nèg ça avec Tigre Greg, c'est deux nèg tête calée bobis. Nèg ça exécuté en pile monde tout pour payer HTK, c'est son vérité. Que en pile monde connaît. Alex, on va regarder là monsieur petit garçon petit. Et ça te fait hier, on te doute si c'est policier vrai qui tue monsieur. Parce que côté dans la position, monsieur Mourian, il était capable de difficile pour ces policiers qui assassinent monsieur. Mais il vous dit, complot, il fort par un Parce que, pour, monsieur, on est avec Jean le camonfle, hein, sous pas qu'on est, monsieur, la est difficile pour arriver Premièrement, le Alex a déplacé, monsieur. Sans chef li déplacé. En règle générale. à moins que c'est à un poussé de yel. Le monsieur a la rue, il y a au moins 4 motocyclettes qui ont tant devant qui ont fait advance pour lui. Eh, pas si, chef, petit. <laughs> J'en ouè cortège président, le monsieur a déplacé, c'est qu'on s'a déplacé. Yon non motocyclette, monsieur, yo. Et ça te fait, moi, même j avec Tigre, si la police prend tête comme Tigre, là, monsieur, il l'a son pays comme ça, mais l'on prend tête là, même j'ai été faire fait pour c'est tout arranger, crasé, bas, là, plat. Parce que Tigre, soldats derrière va assurer là. Et ça te fait, pendant que je parle là, nous mettons à pour aller un pile coup de balle qui a tiré sur le route de frère. Parce que vite l'homme, parce que pas de l'État. Pas de l'État. C'est le moment idéal pour la police de tout craser sa pral. Mais le fait que Alex pas là, Alex ton danger tout pour vite l'homme, vite l'homme pral tout profiter pour le mettre en printemps dans la zone. vous bon, garantie, dans moins d'une semaine, ou pral tende que vite l'homme occupe toute la zone. <rire> Haïti pas pitié, hein? le alex a déplacé monsieur dieu au moins quatre motocyclettes qui avaient, et une soldat important que les a supposé a chercher qui toujours sur motocyclette c'est au ça qui a jouet non le macandal là té gon l'autre C'est qu'on a monsieur Gerson, d'ailleurs, il y a un petit peu de le tout tout balis sur Facebook. de il y a un un petit peu de il a il a la police ta doué tout profiter crase base, monsieur à plat. Eh ben, finalement, tout au gonde ça, tout le palé là, monsieur Pensez que y'en y'a pas de carrivel, monsieur Tombé. Mais tout y'a Alex, pourquoi vous le dit rien même j'en arrête Tigre, base de l'arrêté solide de la pointe de 95. En 68. Parce que ça qui paraît bizarre et ça te fait me dégager doute sous la police, Gerson, son aide qui te connaît très collé avec Monsieur, bien que ça fait quelques temps remarqué ensemble. Cependant, côté Monsieur Mouria, c'est pas trop loin qu'à Gerson. Monsieur Mouria pas trop loin qu'à Madame Nian, Monsieur Madame en léal. Côté Monsieur Mouria pas trop loin qu'à Gerson. Ça vient faire mon petit crasse paraître euh, suspect. Complot, puis il faut passer au gars. Mais que le la police, que le la police, les portants sont tout gondé, gang vagabond, en moins, qui sorti dans mitanou. Parce que, n'est-ce pas pensez que ces tout au ou sont sous la terre? J'ai dit le compte que je Fendadela, faire Monsieur pensez, elles sont tout puissants en y'en Rivel. Bah en <laughs> parce que monsieur Campe gang dans l'idée pour te camper en face vite l'homme parce que vite l'homme d'ailleurs dénoncé. monsieur déjà comme chef gang même j'ai vite l'homme chef gang qui a dénoncé chef gang son pays difficile et ça te fait doux assassinat Alex si la police n'est pas campé dedans, vite l'homme pral prendre de frais a net pour lui, la faire salveur à l'Abe Songez moi dit ça, à maquelle. C'est 45 compatriotes que Gatcote Américain vont retourner mercredi 18 janvier 2023. Mounsa a été quitté la bah, Toyoté là dans l'an, était nage pour y sur une plage Florida 1 janvier passé à selon explication... Kevin Augustin, cap coordonné, Office national migration ONM, dans région. Je vois dans le 4 coups de cabaretien, 47 compatriotes haïtiens, parmi 30 garçons, 9 filles, 6 mineurs. Les gens qui ont été payés à la tour de suite, parmi eux, il y a des gens qui prennent la mer, qui jambent, qui vivent en Floride. C'est le sort le bateau, que 4 coups de cabaretien pour la journée. Là où gars de côté Toujours il qui sont qui l'eau. Ils sont dans parce presque oui, le monsieur de, de police policier a fonctionné. Il n'y ça fait que les SDPG ont pris des policiais, ils ont pris la règle, ils Il pris la règle, ils ont pris la règle, que ont pris la règle, ils ont pris la règle, ils ont pris la règle, pas ont pris la règle, ils ont pris la règle, ont la règle, ils ont pris la règle, ils ont la règle, le pour faire mon nom, il n'y a pas de ni la mère à tous côté. côtés. Il y a très strict pour ne pas la illégalement. Depuis l'année 2023 a commencé, il y a près de 500 compatriotes que ONM recevra dans la ville au Cap. <médicules>